Chers villeproziennes, chers villeproziennes, lors du dernier conseil municipal du 24 septembre dernier, je terminais mon intervention par, quelle qu'en soit la forme, je ne vous quitterai pas. L'été dernier a été particulièrement difficile pour moi, comme vous le savez, mais c'est grâce à vous que j'ai pu rebondir, retrouver des forces et l'énergie pour affronter la rentrée. Est venu ensuite le temps de la réflexion, un temps très très important pour moi et qui a un rapport bien évidemment avec l'avenir de notre ville. Vous avez été tellement nombreux, vos soutiens, votre réconfort, votre chaleur, et je peux vous garantir que ça a été d'un réconfort que vous n'imaginez même pas. Grâce à vous, j'ai pu réfléchir, j'ai échangé avec vous, j'ai discuté, je vous ai écouté, ce que je fais déjà depuis quasiment 12 ans, mais là encore plus. Et donc vous m'avez aidé à prendre une décision qui s'est imposée d'elle-même, toute seule. C'est avec engagement et responsabilité que je vous annonce aujourd'hui, que je suis candidate aux élections municipales de mars 2020 avec la liste « Tous pour Villepreux ». Élue depuis 12 ans, je suis fière des actions et de toutes les réussites accomplies que vous pouvez constater au quotidien dans Villepreux. Je serai entourée d'une équipe municipale solide, compétente, ouverte bien évidemment et aussi actrice au sein de notre ville. Et quels que soient les quartiers, ça concerne autant le Val Joyeux, que la Hébergerie, que le Vieux Village, le Prieuré, la Pointe-à-Lange, bien évidemment, la, les hauts du Moulin et le Trianon. Tous les quartiers. Bien évidemment, ce qui fait aussi partie de mon identité, mon équipe, elle là aussi. Nous serons une équipe de proximité, dans votre quotidien, toujours disponible. On sera à votre écoute, nous pourrons réaliser certaines choses, d'autres peut-être pas, mais nous serons là et on vous écoutera. Donc une équipe de proximité, ce qui a toujours fait partie de ma vie d'élu personnellement. Et là-dessus, mon équipe est à fond, à 100% là-dessus. Nous nous retrouverons très régulièrement tout au long des semaines à venir pour échanger, pour discuter, ce que l'on fait déjà depuis des semaines, des mois et même des années. Nous nous retrouverons sur les différents sites de la ville et nous serons toujours à votre écoute. Et nous nous retrouverons bien évidemment, c'est normal, ici, tout au long de la campagne, où nous pourrons détailler, préciser certains sujets, certaines thématiques, on vous présentera certaines personnes. Donc je vous dis à très très vite.